Tu as fait encore, tu as fait encore, tu as fait encore, tu as fait encore. Alléluia, tu guéris les malades, tu ressuscites les morts, tu es puissant pour sauver, tu ne changes pas, tu as fait des miracles, des miracles, tu as fait encore. Alléluia, tu soutiens toutes choses par ta parole puissante, plus efficace qu'une épée, à deux tranchants, dis seulement Seigneur un mot, Seigneur un mot, je serai guéri. Tu as fait encore, tu as fait encore, tu as fait encore.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 Tu as fait Seigneur encore, Seigneur encore, tu as fait encore. Tu as fait encore pour nous, tu l'as fait encore. Tu as fait encore des produits, tu as fait encore. Tu as opéré des miracles encore, tu l'as fait encore. Tu as pardonné encore, tu l'as fait encore. Alléluia, tu soutiens toutes choses par ta parole puissante, qui est plus efficace qu'une épée à deux tranchants. Tu l'as fait Seigneur encore, Seigneur encore, tu l'as fait encore. En janvier, tu l'as fait, février, tu l'as fait, en mars, tu l'as fait, avril, tu l'as fait, mai, tu l'as fait, juin, juillet, tu l'as fait, août, septembre, octobre, décembre, tu fais encore, tu fais encore, tu vas faire encore. Alléluia, tu soutiens toutes choses par ta parole puissante qui est plus efficace qu'une épée à deux tranchants. Seigneur, tu as fait, tu as fait encore, tu as fait encore, tu as fait encore. Je sais le Dieu de miracle, je sais le Dieu qui est puissant. Ce Dieu, il est trop bon, il s'appelle Dieu de miracles, je sais le Dieu qui est formidable, je sais le Dieu qui n'a pas de faim. Ce Dieu, il est trop bon. Il s'appelle le Père des miracles. Je sais le façonneur de destinée. Je sais le changeur de toute situation. Ce Dieu, il est trop puissant. Hey, hey, hey, hey. Il s'appelle Dieu de miracle. Je sais le Dieu de la providence. Je sais le Dieu qui s'appelle Jéhovah Jireh. Ce Dieu, il est trop doux. Il s'appelle le Dieu de miracle. Je sais le Dieu compatissant. Je sais le Dieu qui pardonne en tout temps. Ce Dieu m'a pardonné encore. et Il s'appelle Dieu de compassion. Je sais le Dieu qui est fidèle. Je sais le Dieu qui garde son alliance. Ce Dieu, il est trop juste. Il s'appelle Dieu de miracle. Et c'est lui que je veux célébrer en ce soir. C'est lui que je veux proclamer en ce soir. Ce Dieu, il est trop bon. Il s'appelle Dieu de miracle. Yo, yo-yo, yo, yo, yo. Yo yo yo yo yo yo. Yo yo yo, yo yo yo, il a fait encore pour moi. Miracou papa, yo yo yo, yo yo yo, yo yo yo, yo yo yo, yo yo yo, yo yo yo, il a fait encore pour toi. Miracou papa, je sais le Dieu qui ressuscite les morts. Je sais le Dieu qui a défié la mort. Je sais le Dieu qui a vaincu Satan. Je sais le Dieu qui a renversé les malédictions. Ce Dieu, il est trop fort. Il s'appelle Dieu Tout-Puissant. Je sais le Dieu compatissant. Je sais le Dieu en oh, ni mission, ni ce Dieu, il est trop fort, il s'appelle Dieu de miracle, yo, yo, yo, yo, yo, yo.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 Dieu de miracle, ce soir, nous voulons t'exalter. Dieu de miracle, ce soir, nous voulons te proclamer. Dieu de miracle, ce soir, nous voulons te donner la place que tu mérites. Dieu de miracle, ce soir, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait. Tu l'as tu fait et tu continues encore de le faire. Quel Dieu merveilleux tu es. Dieu de miracle, ce soir, nous sommes là pour te dire merci. Nous sommes là seulement pour te dire merci. Face à tout ce que tu as fait pour nous, lorsque nous regardons Éternel mon Dieu dans le livre depuis janvier jusqu'à ce à ce jour, Seigneur Père Éternel mon Dieu, et si nous voulons seulement te dire merci ce soir. Ce soir nous voulons te dire merci. Ce soir nous voulons te reconnaître dans toutes nos voies. Ce soir nous voulons t'exalter. Ce soir nous voulons te reconnaître hein, Éternel mon Dieu mon roi. Nous voulons reconnaître tes bienfaits. Nous voulons te reconnaître Éternel mon Dieu sur cette plateforme jusqu'à Ici, éternel, mon Dieu, mon roi, tu as été avec nous. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour les miracles extraordinaires que tu as opérés dans la vie, éternel, mon Dieu, de tous les membres, éternel, mon Dieu, sur cette plateforme de tous les adorateurs, de tous les adoratrices. Merci, éternel, mon Dieu, pour la consolation que tu, as, que tu nous as accordée. Merci, Seigneur, Père, éternel, mon Dieu, pour la victoire sur le péché. Merci, Seigneur, Père, éternel, mon Dieu, pour, tes, pour les miracles. Merci, éternel mon Dieu mon roi pour la révélation de ta parole que tu nous accordes chaque jour, merci père éternel mon Dieu mon roi pour ton pour, pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci Seigneur père éternel mon Dieu, ah si tu n'avais pas été avec nous éternel Dieu des armées, en ce jour éternel mon Dieu mon roi éternel mon Dieu nous, nous, nous, nous que, que serions-nous devenus Seigneur père éternel c'est par ta grâce et ce soir nous ne voulons pas nous Terre. ce soir nous voulons te dire merci, ce soir nous voulons te rendre toute la gloire, ce soir nous voulons te reconnaître dans toutes nos voies, toi qui as opéré des miracles, toi qui as fait de grandes choses pour nous, toi qui as fait des choses que nous qui n'était même pas dans nos programmes. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu as fait au-delà même de ce que nous t'avons demandé. Et ce soir, nous sommes venus reconnaître ta fidélité dans notre vie. Ce soir, nous sommes venus te dire merci, toi qui as éclaté ta gloire dans notre vie, toi qui as fait des miracles extraordinaires, toi qui ne cesse de nous protéger, de nous préserver. Ce soir, nous voulons te dire merci, ce soir, nous voulons t'élever, ce soir, nous voulons t'exalter, ce soir, nous voulons reconnaître ta supériorité dans notre vie. Ce soir, nous voulons reconnaître ta force. Ce soir, nous voulons te dire « Merci ». Exalter sois-tu, adorer sois-tu. Le Dieu fort et grand, le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui n'a pas de fin, l'omniscient Dieu, l'omnipotent Dieu, celui qui qui ne change pas. Les bosaka ya na bala ba kunta kaya da bala ba Rikete pala ba yon kata ya da bala ba. Le Dieu des cas compliqués. Lokosika ya na bala ba kunto pe ba e. Kuba saka ya da bala ba kunto pe quand on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie. Le Dieu, qui a enlevé l'humiliation, l'humiliation, les notre face. Le Dieu qui nous a ouin d'huile. Ce Dieu merveilleux. Le Dieu tout puissant qui nous a oint de gloire. Comment ne pas te dire merci? Face à tous tes bienfaits. Comment ne pas t'élever Comment ne pas t'exalter Ce soir, je fléchis genoux devant toi pour te dire infiniment merci vous te dire merci, Dieu plus fort, Dieu plus grand, tu mérites qu'on t'adore, tu mérites qu'on t'élève, tu mérites qu'on te chante, tu mérites qu'on te proclame, tu n'as cessé de nous nourrir par tes paroles, tu n'as cessé de nous nourrir par tes cantiques, par tes louanges, tu n'as cessé de nous faire du bien par ta parole révélée, nous voulons te dire merci ce soir, ah, quel Dieu puissant tu es, lebo sakayana brakadebolomoseia, wikete polomosa kayana de grandes choses se sont passées en janvier, beaucoup de choses se sont passées en février jusqu'ici nous n'avons jamais manqué de consolation nous n'avons jamais manqué de nourriture nous n'avons jamais manqué de parole nous n'avons jamais manqué de louange nous n'avons jamais manqué le bon de Corobo Soko Topa Ape, pour d'autres tu l'as le visa les catayam catayam. Ah, nous n'allons pas faire comme les autres pour dire que cette année 2021 a été une mauvaise année ou une année difficile cette année 2021 a été une bonne année pour nous les bossa quand même lorsque nous étions dans les épreuves tu avec nous dans ces épreuves là quand tu nous as donné la consolation lui qui était pour ça c'est pourquoi on t'appelle pourvoyeur parce que tu as pourvu à notre consolation, c'est pourquoi on t'appelle pourvoyeur, parce que tu as pourvu à notre nourriture spirituelle c'est pourquoi on t'appelle pourvoyeur parce que tu as pourvu à notre nourriture physique c'est pourquoi on t'appelle Jéhovah Jiré, parce que lorsque Éternel nous avons crié à toi, tu ne nous as jamais laissé, nous n'avons jamais manqué de rien, lorsque nous devons, nous avons cherché une parole, pour nous faire décoller dans nos affaires, dans nos projets, tu nous as donné cette parole, lorsqu'on a eu besoin, Seigneur Père de révélation, au niveau de ta parole, tu nous as donné cette révélation, lorsqu'on a eu besoin de quelqu'un, éternel mon Dieu mon roi, pour conduire ta louange, tu nous as donné cette personne, jamais, éternel mon Dieu, ton trône est ce vide, de louange. Chaque jour, la louange est montée, quelle que soit la fatigue, quel que soit, éternel, le mal qu'un adorateur a eu. Seigneur, tu as toujours prouvé, éternel, mon Dieu, à nos besoins. Tu as toujours prouvé, éternel, mon Dieu, à la nourriture spirituelle. Nous te disons merci. Quel Dieu formidable tu aimes. Il y a des choses que tu as fait et certaines personnes n'ont pas encore eu le courage de le dire, mais nous savons que tu l'as fait. Et même si tout semble éternel silencieux, nous savons que dans le silence, le kataya ba konto pe kataya Tu as fait de grandes choses parce que tu es le créateur du silence. Lui bosakaya dabara ba konto peya. Il est que sokodi kalaba de brayi. Lui que deborobo shanka ya dabara am. Lui que deborobo a. Par moment, lorsque nous nous nous sommes tombés, lui que deborobo a. Tu n'as pas hésité à nous relever quand tu as dit dans ta parole approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous lorsque nous nous sommes relevés et que nous t'avons invoqué tu n'as pas hésité à nous tendre ta main quel dieu compatissant tu es les Okonto et pour cela nous voulons te dire merci pour cela, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire, nous sommes fiers de toi. Nous sommes au 22 décembre. Nous sommes fiers de toi. Nous ne regrettons point cette année 2021. Cette année 2021 était un succès pour nous. Tu nous as fortifiés. Lorsque nous avons perdu un être cher... Tu es descendu avec nous... Les bras dans les pleurs... Quel Dieu compatissant tu es... Par moments nous avons pensé que tu nous avais laissé... Par moments nous avons pensé que les choses étaient trop difficiles... Oh, tu étais à côté de nous... Tu étais avec nous, comme lorsque tu t'es dans la fournaise, Adam. Nous te disons merci. Quel Dieu merveilleux tu es. Dans les moments difficiles, les autres dieux abandonnent. Mais toi, toi le véritable Dieu, tu es descendu avec nous. Quel Dieu merveilleux tu es. Robo baraba. Ce soir, nous te disons merci. Merci. Merci. Merci. Thank you, Father. Father, thank you. Abba, Father, il say thank you. Thank you. Thank you Lord Thank you Lord Ime lam Rebo ya da Barabaye kete polo Nyam bo Admanga mamon bia Rebo sakaya labaya atola gon ayo Rekete poso po so kolobo seke yekota yam Rike lebo kondo beke te po O te po Yedawasi kupon ye da wasi Rege depa yanda brakanta para mawton mawlonon Rege daya yanda balaba ye Reke te payana Barabasu sou kayendo kolobo I rekende porobo sokoro bo oh reggeta yanda bara yon koto pa ya. I kente porobo oh. D'autres appellent El Shaddai, parce qu'ils t'ont expérimenté. Le Baïl contaille. D'autres appellent Jéhovah Jireh, parce qu'ils t'ont expérimenté. Il lokasa yanda bakula ba yengkete ya. Il lokonto pa ba ya koto pekanda bala. I gede kubali ba hi borobo mosé ketei. Ce soir, voici les louanges, les brosacas qui sortent de notre bouche. Nous étalons Louange devant le trône de la grâce. Nous ne venons pas par nous-mêmes, mais nous venons avec le sang de Jésus. Nous nous approchons de toi au moyen du sang de Jésus. Voici les louanges que nous t'apportons. Ô oh Père céleste, Dieu de lumière, Dieu compatissant, Dieu qui n'a pas de faim. Tu es toujours resté avec nous. Ce soir reçois notre reconnaissance. Merci, merci Seigneur, merci, merci Père Father, thank you. Merci. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Il y a eu des mois où nous nous, nous, nous sommes dit c'est compliqué, cette douleur est difficile. Est-ce qu'on allait pouvoir s'en sortir? Est-ce que cette douleur va passer? Mais tu es le Dieu qui fait passer les douleurs, les bosses Sakaya dabar, tu es le Dieu qui cicatrise les blessures, les gesso koto kaya dabar dabar yekotoya, rigede koro bobo sekete bakata ya dabar dabar toi qui effaces rigede koro bobo les plaies de Jésus, lego sakaya dabar dabar tu es le même qui a cicatrisé loko sakalam nos douleurs, nos blessures, nous te disons merci, loko to prekete pooba.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 que pourrais-je t'offrir, oh El Shaddai Toi qui as fait tant de merveilles pour moi Que pourrais-je te donner, oh Jéhovah? Toi qui as fait des choses extraordinaires pour moi Que pourrais-je t'offrir, oh, oh Papa Yahweh toi qui as fait des choses pour moi, Papa tu es bon, tu es bon, tu es bon, je ne peux que dire tu es bon, Papa tu es bon, tu es bon,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 Tu es bon, tu es bon. Je ne peux que dire, tu es bon. Oh, tu es bon, papa. Tu es bon. Je ne peux que dire, tu es bon. Oui, tu es bon. Tu es bon, papa. Je ne peux que dire, tu es bon. Oui, tu es bon, papa. Tu es bon. Je ne peux que dire, tu es bon papa tu es bon tu es bon tu es bon je ne peux que dire tu es bon c'est vrai tu es bon papa tu es bon je ne peux que dire tu es bon c'est vrai tu es bon jésus tu es bon je ne peux que dire, tu es bon. Et Shaddai, tu es bon. Elohim, tu es bon. Adonai, tu es bon. Tu es bon. Elohim, tu es bon. Roi des rois, tu es bon. Prince Père, tu es bon. Tu es bon. Elohim, tu es bon. Mère du ciel, tu es bon. Je ne peux que dire, tu es bon, Papa, tu es bon, Elohim, tu es bon. Oh, oh. Je ne peux que dire, tu es bon, Eshana, tu es bon, Yeshua, tu es bon. Je ne peux que dire, tu es bon, oh, oh, oh, tu es bon, tu es bon, Papa, oh, je ne peux que dire, tu es bon. Tu es bon, oh, tu es bon, Jésus, oh, je ne peux que dire, tu es bon. Merci Seigneur pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour ton amour, merci pour ton amour, grâce à ton amour, nous sommes encore réunis sur cette plateforme. Grâce à ton amour, Éternel mon Dieu, nous sommes encore sur pied. Grâce à ton amour, Seigneur Père, Éternel mon Dieu, mon roi, nous sommes encore là. Et nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci. Merci. Merci Seigneur, merci pour ton amour. Merci, merci Jésus. Jésus, tu m'aimes tellement, tellement, tellement, infiniment. Jésus, tu m'aimes tellement, tellement, tellement, infiniment. Jésus, tu m'aimes tellement haut, oh, oh, tellement haut, oh, tellement haut, oh, infiniment. Jésus, tu m'aimes tellement oh, tellement haut, oh, tellement haut, oh, infiniment. Jesus, you love me too much, oh, too much. Oh. Too much oh, SS Love Emmanuel, oh. you love me too much, oh. too much, oh. too much, oh. SS Love. Oh. Jesus, you love me too much, oh. too much, oh. too much, oh. SS Love. Oh. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You are amazing. You make my life feel when well you You are amazing. You make my life feel when well you. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, essence love, oh. Oh oh oh oh, Jésus tu m'aimes trop, trop, trop, trop. Et c'est ce love much, oh, oh, much, oh, much, oh oh oh oh, oh Jésus tu m'aimes tellement, tellement, tellement, oh, infiniment. Jésus, tu m'aimes tellement haut, tellement haut, tellement haut, infiniment. Jésus, Jésus, tu m'aimes tellement haut, tellement haut, tellement haut, infiniment. Yeah. Alors, entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Oh, oh, oh, oh, oh, ce chant d'amour, entends ce chant de l'enfant que tu as racheté, Jésus, je prendrai, je prendrai ces faibles mots, Pour te dire qu'un Dieu merveilleux tu es, oh oh, je ne pourrai pas, je te dis combien je t'aime. Allons-en, mon cœur. Allons-en, mon cœur. Oh, oh, oh. Mon esprit qui te loue, entend ce chant d'amour, entend ce chant d'amour, oh, de nos fonds racheter, je prendrai mes faibles mots. Pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime à longtemps, mon cœur. Ce soir, adorateur, adoratrice, est-ce qu'on peut laisser Dieu entendre les battements de nos cœurs? Est-ce qu'on peut laisser notre cœur s'exprimer devant le trône de la grâce, en repassant tout ce que l'Éternel a fait pour nous, en nous rappelant de tout ce que l'Éternel a fait Est-ce que quelqu'un peut dire, « Éternel, si tu n'avais pas fait cela pour moi, où serais-je »« Est-ce qu'en ce soir, je serais présent ici pour te louer ?» Mais c'est parce que tu as fait quelque chose. Depuis janvier jusqu'ici, tu n'as cessé de nous bénir. Ce soir, entends nos cœurs. Ce soir, nous ne voulons pas trop parler. Ce soir, nous voulons te laisser écouter les battements de nos cœurs. Te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur. Entends nos cœurs ce soir. Entends nos cœurs ce soir. Nous repassons tout ce que tu as fait pour nous. Nous repassons éternel, mon Dieu. Tout ce que tu as fait pour nous, éternel, mon Dieu, par nos propres forces, éternel, mon Dieu. On n'allait pas être à, à ce niveau, mais c'est par ta grâce que nous sommes là. Ce soir, nous te disons merci. Ce soir, nous te disons merci. Ce soir, nous te disons Merci. Merci. Merci, quel Dieu formidable tu es, ce soir, merci, merci éternel, merci éternel. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, Reçois ma louange Pour ta fidélité dans ma vie Et ta grâce infinie Reçois ma louange Pour ta guérison dans ma vie Et ta miséricorde infinie Reçois ma louange. Dieu qui connaît mon cœur, le Dieu de l'impossibilité. Reçois ma louange. Dieu qui a vaincu Satan, rien n'est possible. Reçois ma louange. Je viens t'offrir toute ma reconnaissance. Toi qui as fait tant de mes veilles pour moi. Ah. Je viens t'offrir mon action de grâce. Toi qui m'as préservé de tout danger. Je viens t'offrir ma louange. Là-bas, il y a que t'es Kupala ba se kete polo ba se kete ya, wike te polo ba hikete kupala ba ye kosa ya na baraba ye kete ya, wike de kupala borobo sokoto pa ya baraba da ba daya, wike koloba eila ba il est arrivé un moment en cette année où nous n'avons pas un toit où dormir, le kete ya na baraba yo comme toi Jéhovah jireh, tu as pourvu les que cet ayant na à cette maison, wike de ye palaba do koloba il keteyo wi keteyo ko palaba yekoto palaba yeketeyo il a un moment wi ketayada bekan da balaba on to pray wi nous nous étions les bekata ya na bakanto à la recherche d'un emploi ye bokata ya da balaba wu to ya mais toi Jéhovah géré tu as pourvu à cet temps d'emploi wi da balaba je viens toi toute ma louange toi qui as fait tant de merveilles pour nous, nous t'offrons toute notre reconnaissance. Toi qui as fait tant de prodiges pour nous, je viens t'offrir ma louange. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Ah. Tu l'as fait le matin, tu l'as fait à midi, Tu l'as fait à chaque seconde, tu l'as fait à chaque minute, Tu l'as fait à chaque instant, tu as fait le lundi, Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, Je viens t'offrir, voici la raison pour laquelle je suis là, Je viens t'offrir toute ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance s'élève à toi. À toi et à toi seul et non à un homme. Jésus, ma louange monte vers toi. Jésus, ma reconnaissance monte à toi. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Mes mains s'élèvent pour te contempler. Mes mains s'élèvent pour t'admirer. Oh. Mes mains s'élèvent. Mes mains s'élèvent pour te montrer que je suis présent. Mes mains -e s'élèvent à toi. Mes mains -e s'élèvent à toi. Mes mains -e s'élèvent toi. Jésus, je suis là devant ton trône. Jésus, que n'as-tu pas fait pour moi? Jésus, que n'as-tu pas fait pour nous? Tu as tout fait pour nous sur cette plateforme. Merci, seulement merci, merci, merci. Jésus, le merci monte à toi et à toi seul. Jésus, devant toi, je me prosterne. Je suis là pour t'adorer ce soir, j'oublie tout le monde ce soir, j'oublie la difficulté, il n'y a même pas de difficulté, j'oublie tout, j'oublie tout, j'oublie tout. tout, tu es digne. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être adoré. Le matin, tu es digne, à midi, tu es digne. Le soir, tu es digne, même la nuit, tu es digne. Dans la cuisine, tu es digne qu'on t'élève. Dans la chambre, tu es digne qu'on chante tes louanges. Au salon, tu mérites qu'on te célèbre. Même sous la douche, tu mérites qu'on pense à toi. Oh, tu es digne. Ma vie témoigne que tu es digne, tu es digne. Tes œuvres témoignent que tu es digne, tu es digne. Mon témoignage affirme que tu es digne, tu es digne. De recevoir ma reconnaissance, voilà pourquoi Jésus m'aimait cela toi. Jésus, ma voix s'élève vers toi, Jésus, je suis là pour t'adorer, Papa, Jésus, ma voix s'élève vers toi, Que n'as-tu pas fait pour moi Pourquoi je fermerai ma bouche Que n'as-tu pas fait pour moi et hey, tu as tout fait pour moi que n'as-tu pas fait pour moi Pourquoi je fermerai ma bouche Que n'as-tu pas fait pour moi Et tu as tout fait pour moi. Je ne peux pas me taire. Jésus, voilà pourquoi j'élève ma voix vers toi. Jésus, devant toi je suis procédé. Que n'as-tu pas fait pour moi? Tu as tout fait. Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait pour moi, Papa? Tu as tout fait pour moi. Que n'as-tu pas fait pour moi? Oh oh. Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas, pas fait pour moi? Tu as tout fait pour moi, Jésus ma louange monte à toi. Jésus, devant toi, je me prosterne. Jésus, ma voix s'élève vers toi, ô oh papa. Jésus, devant toi, je me prosterne. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire digne du Seigneur. Emmanuel, tu es le Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix. C'est ce que tu es. Environné de louanges, comment ce soir tu es le gardien de l'univers. Pourquoi je quitterai ce palais de louange Pourquoi je quitterai cette présence de reconnaissance? Pour un sentier d'ingratitude, par quel amour le chemin de ton cœur a su trouver mes prières, reçoit l'adoration. Tu es le roi de pleureux, ma victoire, tu Seigneur Emmanuel Adonai Toi le maître de mon cœur Adonai ce bien-être qui demeure en moi Adonai Tu es le plus fort de tous les noms Adonai Tu es le plus grand de tous les noms. Adonai, sous ta main, je m'établis. Adonai, Sur ta puissante main, je m'accomplis. Adonai, oh, viens Seigneur, couler en moi, en ce torrent d'amour, au parfum qui nous rend fou, Adonai, toi le maître de cette plateforme Adonai Ce bien-être qui demeure Adonai Tu es le plus fort de tous les temps Adonai Tu es le plus grand de tous les noms Adonai Sous ta main je m'établis Adonai, si ta je m'accomplis, Adonai, viens Seigneur couler en nous, viens déverser en nous, Viens de verser en nous des paroles de révélation. Viens de verser en nous des louanges. Viens de verser en nous des paroles. Viens de verser en nous. Viens déverser en nous une huile fraîche. en ce torrent d'amour. Au parfum qui nous renfoue. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, oui notre victoire, tu es digne, tu es Seigneur, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, nous te célébrons. Emmanuel, Emmanuel, nous te saluons. Emmanuel. Emmanuel, nous t'apprécions, Emmanuel, Emmanuel, nous te chantons, Emmanuel, Emmanuel, nous te proclamons, Emmanuel, Emmanuel, grand frère tu es, Emmanuel, nous t'exaltons, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, pour es Emmanuel, nous te chantons, Emmanuel, nous t'adorons, Emmanuel, tu demeures avec nous, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur Père pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir nous approcher. Du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être sécouré dans, dans tous nos besoins. Ce soir nous te sommes reconnaissants. Merci Seigneur pour ta fidélité. Nous savons que lorsque nous sommes en ta présence, Seigneur Père éternel mon Dieu, il n'y a plus d'inquiétude. Car toi même tu dis ne vous inquiétez de rien, mais, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, suivies des actions de grâce. Et ce soir, nous t'avons donné nos actions de grâce, et nous savons que tu es le pouvoir par excellence. Tu es unique dans ta manière de pouvoir aux besoins. Tu es unique dans ta manière d'exaucer les prières. Tu es unique dans ta manière de donner. Tu es unique dans ta manière de pardonner. Tu es unique dans ta manière de faire grâce. Tu es unique dans ta manière de faire miséricorde. Raison pour laquelle nous t'appelons Emmanuel. Car jour et nuit tu es avec nous, nous t'aimons. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Et ce soir, devant le tronc de la grâce, nous disons... Point d'inquiétude, quel que soit ce qui se passe, quel que soit l'argent que nous n'avons pas pour, pour les achats de, de, de, des cadeaux de nos enfants, quelle que soit la situation, nous savons que tu gères tout, nous savons que tu es au contrôle. Éternel, tu es celui qui n'est jamais en retard. Tu n'es pas limité par le temps. Tu es le créateur du temps. Le temps ne peut pas te donner des ordres. Tu n'es pas limité par le temps. Quelle que soit la situation, tu sais à quel moment tu vas venir. Tu sais à quelle heure tu vas répondre à nos besoins. Seigneur, nous ne nous, nous, nous inquiétons même pas parce que nous savons que tu es au contrôle. Nous voulons juste offrir nos actions de grâce. Nous voulons juste rester là dans tes pavés. Nous voulons juste t'apprécier. Nous voulons, Seigneur, Père éternel, mon Dieu, un pas encore de plus avec toi. Nous voulons, Seigneur, Père éternel, mon Dieu, nous approcher encore du trône de la grâce. Merci pour ta fidélité. Qu'il est bon de te célébrer. Qu'il est bon de te célébrer. Qu'il est bon de, de chanter tes louanges. Qu'il est bon d'être dans ta présence. Quelle présence nous te disons merci Merci Seigneur, merci, merci pour ta fidélité. Car en ta présence, on ne parle pas de solitude. En ta présence, on ne parle plus d'inquiétude. En ta présence, il a, on ne on parle, parle que, éternel mon Dieu, de l'abondance. Nous sommes dans l'abondance, nous te sommes reconnaissants. Merci Père éternel mon Dieu, merci pour ta, pour ta fidélité. Béni soit ton Seigneur, reçois toute la gloire. En tes colonnes j'avance dans tes pavés. Où le refrain du cœur céleste me ravit. Je suis chargé de louanges, au milieu des anges, devant l'ancien des âges. Dans ce couloir de la gloire, je m'engage. J'ai pris la résolution de m'engager dans ce couloir. J'ai pris ma, la résolution de m'engager dans ce couloir, ce couloir où il n'y a que la louange, ce couloir où il n'y a que la reconnaissance, ce couloir où il n'y a que il n'y a que toi, où c'est toi qu'on contemple, où on ne contemple aucune situation qui est compliquée, où on ne contemple aucune montagne. J'ai pris la résolution, j'ai pris la décision de m'engager dans ce couloir, dans ce couloir de la gloire. Je m'engage, rien n'est aussi merveilleux que t'approcher et m'abreuver au milieu de tes rochers. Je viens m'accrocher loin de tout péché, devant la manne cachée où, où le torrent de vie ne peut sécher. Je voudrais célébrer ta magnificence et venir combler mon cœur dans ta présence. Je viens combler mon cœur dans ta présence. Oh, c'est plus qu'un rêve que tu réserves à tous ceux qui te servent. Oh, c'est plus qu'un rêve que tu réserves à tous ceux qui t'adorent. Oh, c'est plus qu'un rêve que tu réserves à tous ceux qui t'apprécient. Oh, c'est plus qu'un rêve que tu réserves à tous ceux qui mettent ta parole en pratique. Je viens, Seigneur, puiser dans ta réserve. Ce soir, je viens puiser dans ta réserve. Ce soir, je viens puiser dans ta réserve. Ce soir, je viens puiser dans ta parole. Ce soir, je viens m'enraciner en ta parole. Ce soir, je viens puiser dans ta réserve. Que okay, le Saint-Esprit, ce soir, je viens puiser dans le Saint-Esprit. Ce soir, je viens puiser dans le Saint-Esprit. Ce soir, Saint-Esprit, je viens puiser en toi. Saint-Esprit, je veux plus. Saint-Esprit, je veux plus. Saint-Esprit, je veux plus. Saint-Esprit, je veux plus. Saint-Esprit, je veux plus. Saint-Esprit, nous voulons plus. Saint-Esprit, nous voulons plus. Nous voulons plus. Nous voulons plus. Nous voulons plus. Nous voulons plus. J'aimerais que ce soir nous élevons la voix pour, pour, pour, pour celle-là même qui a eu la vision de de, de, de de mettre cette plateforme en marche. Nous allons prier que le Saint-Esprit l'aide, que le Saint-Esprit ses forces. « Que le Saint-Esprit renouvelle sa vision encore, que le Saint-Esprit lui donne les directions qu'il faut pour cette année 2020-22. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, nous te prions, éternel mon Dieu, mon roi, pour cet éternel responsable que tu as mis au devant de nous. Seigneur, Père, éternel mon Dieu, c'est la même éternel mon Dieu que tu as touché son cœur, éternel pour pouvoir créer cette plateforme, éternel cette plateforme qui nous a fait tant de bien depuis tant d'années. » Nous te disons merci, Saint Esprit, nous te prions pour ta servante. Éternel, donne-lui la, la révélation qu'il faut. Éternel, mon Dieu, pour cette nouvelle année qui arrive, donne-lui les inscriptions qu'il faut pour cette nouvelle année qui arrive. Nous avons besoin de toi, Saint Esprit, renouvelle ses forces. Là où Éternel, mon Dieu, elle est fatiguée, Éternel, mon Dieu, que tu renouvelles ses forces. Ce soir, nous puisons dans ta réserve, Saint Esprit, afin de renouveler les forces de ta servante. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, il est écrit que ce n'est ni par la force. Ta servante ne peut rien faire par elle-même. Elle a toujours démontré qu'elle ne peut rien faire par elle-même. Raison pour laquelle nous t'invoquons. Raison pour laquelle nous t'appelons. Saint-Esprit, ouvre encore son intelligence. Saint-Esprit, donne-lui encore des paroles qu'il faut. Donne-lui les instructions qu'il faut pour nous. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Communique à ta servante ce qu'il faut au nom de Jésus. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi car lorsque ta parole est révélée éternel mon dieu mon roi nous sommes éclairés saint esprit révèle ta parole à ta servante au nom de jésus merci pour ta fidélité merci pour ta bonté merci car tu vas le faire nous te nous te disons merci nous croyons que tu es capable merci nous puisons ce soir dans ta réserve nous te disons merci seigneur père éternel mon dieu nous voulons nous souvenir éternel mon dieu de toutes ces personnes éternel mon dieu qui n'ont cessé c'est Éternel d'être autour de ta servante. Éternel, nous te prions, Éternel, mon Dieu, pour le moment Cathy. Nous te prions, Seigneur, Père, Éternel, mon Dieu, mon roi, pour sa vie. Nous te prions, Seigneur, Père, Éternel, mon Dieu, pour tous les programmes qu'elle a fait, Éternel, mon Dieu, pour cette année. Seigneur, inspire-les encore davantage. Au nom de Jésus, les bossa carabadekoboroboseya. Donne-le répertoire céleste qu'il faut. Au nom de Jésus, dans cette année 2021, nous n'avons pas manqué d'inscription. Nous n'avons pas manqué de programme. Seigneur, nous voulons encore plus. Nous voulons encore aller dans tes profondeurs. Merci, Seigneur, Père, éternel, mon Dieu. de Éternel, je veux me souvenir, éternel, mon Dieu, de notre maman, l'adoratrice. C'est la même éternel, mon Dieu, qui depuis cette année, a commencé à prendre les choses, les, les, les, les vidéos sur Facebook et les mettre sur YouTube. Seigneur, Père, renouvelle encore ses forces. Éternel, Dieu des armées, donne-lui encore. Encore, de pouvoir le faire encore. Nous puisons dans ta réserve ce soir afin de recharger ta servante. Éternel Dieu des armées. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta fidélité au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions, éternel mon Dieu, pour Maman Mato, les qui était pour son enfant et pour son mari, pour sa famille. Le Merci, parce que cette année, éternel Dieu des armées, tu as été fait grâce à ta servante. Tu as fait grâce à ta servante. Nous te disons merci. Car ta servante, Maman Mato, l'adoratrice, elle a vu ta gloire. Nous te disons merci. Seigneur, nous, te, nous voulons nous souvenir de ta servante, le pasteur Béatrice. Toi qui as ouvert les portes éternelles du voyage. Nous te disons merci. Seigneur, Père éternel, mon Dieu, pour sa vie. Merci, Seigneur, pour la parole qui a été toujours donnée en profondeur sur cette plateforme. Merci Seigneur Père pour ton serviteur. Brou, merci Seigneur Père éternel, mon Dieu pour toutes tes servantes. Merci pour tous les adorateurs. Merci pour moi-même. Merci pour Reno. Merci, Seigneur, pour Emmanuel. Merci pour toutes ces personnes que nous n'avons pas encore vues, que nous avons vues il y a longtemps. Seigneur, tu te souviens d'eux. Éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, Père. Nous puisons dans ta réserve afin de recharger toutes ces personnes au nom de Jésus qui sont fatiguées par quoi que ce soit. Éternel, mon Dieu, mon roi. Tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, est chargé, et je vous donnerai du repos. Et tu dis, il est écrit, tu donnes du repos à celui qui, qui augmente la force de celui qui est fatigué, et tu donnes la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Merci, Seigneur, de nous donner la vigueur. Merci de renouveler notre force, au nom de Jésus. Je veux te prier, éternel, mon Dieu, mon roi, pour toutes ces personnes, tous les adorateurs adoratrices durant éternel, mon Dieu, mon roi, ce mois de décembre, qui sont tombés malades, éternel, Dieu, des amis éternel mon Dieu mon roi qui sont éternels souffrant éternel Dieu nous a que toi même ta main puissante éternel mon Dieu les guérisse jésus il n'y a aucune situation qui t'est compliquée même le palu tu guéris lorsque tu es rentré dans la maison de la belle main de pierre les à cette femme était couchée elle n'avait pas de force les bokan d'abalaba pour se lever pour vous servir les bokan mais ta main les pokota paya est allée sur sa tête et tu guéri guéri cette femme, elle s'est levée et elle t'a servi, de cette même manière tous les adorateurs et adoratrices qui sont sur cette plateforme ont besoin de force pour te servir alors nous te prions pour tous ceux qui sont malades et nous te prions aussi, non pas pour tout, non non pas seulement pour tous les adorateurs qui sont éternel mon Dieu, actifs, tous les jours sur cette plateforme mais nous te prions pour tous ceux qui vont écouter éternel mon Dieu mon roi au nom de Jésus direct éternel Dieu damé après éternel mon Dieu, tous ceux qui sont malades qui viendront écouter, Seigneur, que ta main les touche au nom de Jésus. Merci pour ta fidélité. Ô oh Père, nous voulons nous souvenir de tous ceux qui ont perdu un être cher. Éternel, mon Dieu, tout au long de ce mois, éternel, mon Dieu, mon roi, nous te prions de consoler. Éternel, nous savons que tu es avec eux parce que tu nous as montré, éternel, mon Dieu, que dans la douleur, tu n'es pas loin, tu es avec nous. Dans la fournaise, tu es avec nous. Nous te disons merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Éternel, tu connais le nom de tout un chacun sur cette plateforme. Tous les noms que je n'ai pas cités. Éternel, mon Dieu, mon roi, en tant qu'adoratrice, en tant que Éternel, mon Dieu, ils sont condamnés. Éternel, mon Dieu, à puiser dans ta réserve au nom de Jésus. Nous nous rechargeons. Éternel, mon Dieu, nous voulons puiser dans ta réserve ce soir. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur Père pour ton amour. Merci pour ta grâce. À toi seul la gloire. À toi seul l'honneur, à toi l'élévation. Merci Seigneur, Père éternel, mon Dieu. Merci Seigneur, Père éternel, mon Dieu, pour ta grâce qui coule en abondance de notre vie. Reçois toute la gloire, à toi et à toi seul. Nous scellons toutes les prières que nous avons fait monter vers toi, par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Et nous déclarons que le diable, Satan, le serpent ancien, l'accusateur, il n'a pas sa place, il n'a pas sa part dans cette affaire, il n'a pas sa place, il n'a pas sa part dans cette louange. Au nom de Jésus, toute la gloire à toi, toute la gloire t'est rendue, toi à, à toi et à toi seul. À toi et à toi sur nos actions de grâce, à toi et à toi seul, non pas un homme, à toi et à toi seul. Merci pour ta fidélité, merci pour ta miséricorde. Béni soit ton saint nom. Merci Père, reçois tout la gloire au nom de Jésus. Nous te disons merci, merci infiniment, merci infiniment, merci infiniment, merci infiniment, merci infiniment, merci infiniment. Merci infiniment. Il n'y a personne comme toi. Reçois toute la gloire. Merci Seigneur Père éternel, mon Dieu. Merci. Jésus, je suis là pour te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Jésus, je suis là pour te dire merci. Tu es digne d'adoration. Oui, merci. Pour maman Corinne, merci. Pour, pour maman Ouattara, Maurice Ouattara, merci. Pour Maman Laetitia, merci, merci. Pour Maman Sophie Kofi, merci. Pour Maman Eti Royala, merci. Pour Maman Mariam Koulibaly, merci. Pour Maman Linda Kwasi, merci. Pour Annie Sang, merci, merci, merci. Merci pour tous les adorateurs, merci, merci, merci, merci, merci. Merci, merci, merci, merci Seigneur, Père éternel, mon Dieu. Jésus, je suis là pour te dire merci. Pour tout ce que tu as fait pour nous, Jésus, nous sommes là pour te dire merci. Tu es digne d'adoration. Adorateur, adoratrice, shalom, shalom à vous. Que la grâce de Dieu demeure sur notre vie. Ne nous inquiétons de rien. Le pourvoyeur, le preneur en charge, il prend tout en charge. Il est au contrôle, quelle que soit la situation. Il n'est pas limité par le temps. Il est le pourvoyeur par excellence. Il est unique dans sa manière de pouvoir. Il est unique dans sa manière de donner. Quand lui, il donne c'est qu'il donne, alors ne nous inquiétons de rien. L'éternel gère. Merci, Père éternel, mon Dieu. Nous, nous, nous, nous te remercions, éternel, mon Dieu, pour cette nuit paisible. Béni sois-tu. Merci pour ton sang qui couvre toutes nos maisons, toutes nos familles, au nom de Jésus. Merci pour ta fidélité. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Père céleste, que toute la gloire te soit rendue. Dieu le Fils, que la gloire te soit rendue. Dieu le Saint-Esprit, que la gloire te soit rendue. C'est en ton nom que nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen, Amen, Amen. Amen. Combien Dieu est grand, je chante combien, Dieu est grand, je vois combien, combien, il est grand Combien tu es grand Je sens combien tu es grand Je vois combien Combien tu es grand